C'est euh, long, mais c'est très intéressant. On apprend beaucoup de choses. C'est très ludique. Enfin, on se met à la place des enfants, ce qui nous fait réaliser nos erreurs qui peuvent paraître bêtes de l'extérieur, mais qui sont très, euh, très récurrentes. Par exemple, il y en a peut-être qui vont se dire que c'est comme les cours, alors que pas du tout. Enfin, on fait, on bouge beaucoup. Ok, on fait de la théorie, mais on bouge beaucoup aussi. Enfin, en fait, on, on est à la place des enfants. Donc, en fait, je ne sais pas comment expliquer, mais en même temps, on apprend en même temps que faire une animation. Enfin vraiment euh, j'aime bien parce qu'on bouge tout le temps, on s'ennuie pas, la journée on se dit on fait 9h-18h30 c'est super long mais en fait on la voit pas passer du tout donc euh, c'est super bien vraiment.